On parlait de ta part, qu'elle soit utilisée puissamment, Père éternel, la personne que tu as permis, qu'elle puisse être orateur du jour. Donc frère Père, qu'elle ne soit pas seulement un instrument par lequel nous allons bénéficier, qu'elle puisse bénéficier aussi de ta part. Oui. Dieu Saint, j'ai pris que ton règne que ta volonté soit maintenant enseignée comme au ciel. Lorsqu'elle est le nom de Jésus qui domine dans ces parce que la Bible dit, il se humilié lui-même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la foi. Et pour cela, il a souverainement élevée au-dessus de tout nom, d'où je nous et tout plan confesse. qu'il est le Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, j'élève le nom de Jésus auprès de vous, car le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus sort. De Seigneur des gloires, voilà pourquoi nous te disons merci par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Par la paix du la J'avoue, est-ce qu'on peut juste rester encore debout quelques minutes à adorer le Seigneur pendant quelques secondes. Si tu peux juste mettre de côté la fatigue, tout ce qui est autour de toi. J'aimerais que tu sentes la vie de Dieu entrer en toi. J'aimerais que tu réalises la vie de Dieu autour de toi. J'aimerais que, si je peux me permettre de dire que tu adores comme une personne qui a l'air en lui. Que tu adores comme une personne qui a le souffle de vie. Est-ce qu'une personne peut dire merci à Dieu pour la vie Est-ce qu'une personne peut réaliser que sans Jésus, et n'allez pas être en ce lieu. Nous sommes à la fin du mois de mai. Est-ce que tu n'as peut-être pas un témoignage N'as-tu pas quelque chose que le Seigneur a fait qui a marqué ta vie N'as-tu pas, pas quelque chose que le Seigneur a accompli qui peut te pousser à dire à Dieu merci Nous élevons nos voix, nous prions le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te dire merci. Seigneur, nous t'élevons toi qui vis à jamais. Nous t'élevons toi qui es au-dessus de tout. Nous t'élevons toi qui es saint. Nous t'élevons, toi qui es parfait. Est-ce qu'une personne peut saturer ce lieu de l'adoration Est-ce qu'une personne peut saturer ce lieu de l'amour qu'il a pour Dieu Seigneur, si nous vivons, c'est ta grâce. Seigneur, si nous sommes en ce lieu, c'est parce que du haut des cieux, tu règnes. Seigneur, rien de ce que nous sommes n'est le fruit de notre effort. Rien de ce que nous sommes, Seigneur, n'est le fruit, oh Dieu, de gloire de notre exercice personnel. Seigneur, tu nous as réveillés par ta force. Seigneur, tu nous as sortis du sommeil par ta force. Seigneur, tu nous as donné à manger, Seigneur. Nous pouvons voir que c'est acquis, mais même la nourriture n'est pas acquis. Seigneur, il y a de ces enfants qui meurent parce qu'ils manquent à boire. Il y a de ces enfants qui meurent parce qu'ils manquent à manger. Seigneur, nous nous venons te dire merci pour l'eau. Nous, nous venons te dire merci pour le pain. Seigneur, nous venons aussi te dire merci pour la force que tu nous donnes pour manger. Nous venons te dire merci pour les yeux qui voient. Merci pour les oreilles qui entendent. Merci pour les pieds qui peuvent marcher. Seigneur, il y en a qui se sont réveillés ce matin, ils ont perdu l'exercice de leurs pieds. Il y en a qui se sont réveillés ce matin, le cœur a arrêté de battre, ils, sont, ils ont été obligés d'être réanimés. Mais Seigneur, nous, qu'est-ce que nous t'avons donné Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons donné Lorsque je regarde mon frère et ma sœur en ce lieu, une raison pour moi de te dire merci. Lorsque je regarde toute personne en ce lieu, c'est une raison pour moi de célébrer ton nom. Tu vis à jamais, Seigneur. Reçois la gloire, toi qui es Dieu. Seigneur, tu le mérites parce que tu es fidèle. Tu le mérites parce que tu es Dieu. Tu le mérites parce que tu ne cesses de veiller sur nous. Tu le mérites parce que tu ne cesses de nous faire du bien. Reçois la gloire en sien des jours. Reçois la gloire, Dieu fidèle. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel le consolé. Passons mon temps à la louange, dira Jésus un grand maître. Si j'irai là-bas, j'irai là-bas parmi les anges, Jésus Jésus un grand n'avait accepté. Et même si cette personne avait accepté, il allait abandonner. En regardant le nombre de nos fautes, en regardant, en regardant notre imperfection, en regardant nos faiblesses, il allait se fatiguer. Des fois, en regardant notre détuité, il allait abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. Le pire encore, tu n'as pas attendu que je vienne au monde. Tu n'as pas attendu de voir à quoi j'allais ressembler. » Tu n'as pas attendu de voir qu'est-ce que j'allais être. Seigneur, combien de centimètres j'allais mesurer. Mais tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de prendre notre place. Seigneur, qu'est-ce que tu avais fait pour accepter les coups Qu'est-ce que tu avais fait pour accepter d'être blessé, déchiré Qu'est-ce que tu avais fait pour que tu acceptes qu'on te crache dessus, Seigneur, c'était pour nous, pas une autre personne, pour nous. Seigneur, c'était pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'était pour que nous puissions avoir accès dans la gloire, que nous puissions être partisans de la gloire. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas aimé être près du Père sans tes bien-aimés, tes amis. Tu n'as pas accepté, Seigneur Dieu, de partager, d'avoir la gloire pour toi seul, mais tu as accepté de la partager avec nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons sois élevé. Seigneur, des fois nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas combien, Seigneur, même les parents qui nous ont engendrés. Seigneur, ma mère à moi, si elle la disait de mourir pour moi, malgré l'amour qu'elle a pour moi, elle va me dire ceci à tes frères. Elle ne va pas accepter, mais toi, tu n'as pas regardé ça. Oui, toi, tu n'as pas regardé ça. Tu as tout accepté, tu as tout enduré. Seigneur, tu étais pur, tu es devenu impur pour nous. Seigneur, tu étais saint, tu es devenu Seigneur Dieu de gloire, plein d'iniquité pour nous. Juste pour que nous, nous soyons près de toi. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer. Est-ce que tu peux aussi t'aider à saluer la personne qui est à côté de toi Est-ce que tu peux m'aider à dire bonjour à la personne qui est à côté de toi Bienvenue dans la présence de Dieu. Salut la personne qui est à côté de toi. Demande-lui comment il va, ce qu'il a passé une bonne <une> semaine. Vous êtes dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu il y a la vie. Dans la maison de Dieu il y a la vie, la joie, la bonne humeur. Salut la personne qui est à côté de toi. Prends des ses nouvelles. Dis-lui -tu, tu es content de le revoir. C'est aussi une grâce de revoir ton frère et ta sœur Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. On, on va juste vite ouvrir nos bibles en Jean 14, 1, 3. Okay. Merci. Merci. Si une personne a trouvé, peut nous de lire Jean 14, 1, 1, 3. verset 1 en 3 je du Seigneur que votre cœur ne se trouve de loin. croyez en moi et croyez en Dieu il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas, je vous l'aurais dit je veux vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi Enfin, que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu peux répéter à la personne qui est à côté de toi, là où il est, il veut que je sois aussi. Oui. Tu peux le dire avec plus de conviction et de foi, là où il est, il veut que je sois aussi. Oui. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous parler en quelques mots d'une chose qui m'est venue à cœur, qui me tenait à cœur durant presque toute cette fin de semaine. Vous savez, jeudi, on n'a pas pu travailler, on n'est pas allé travailler, parce que c'était le jeudi de l'Ascension, c'était le férié de l'Ascension. Et aujourd'hui, si on peut dire, c'est le dimanche de l'Ascension. Et lorsque j'étais en train de réfléchir sur ça, je réfléchissais sur cet événement, sur cette journée, il y a une chose qui m'est parue un peu, je peux dire, très très bizarre, c'est que j'entendais finalité. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en quelques mots sur... Notre finalité. Quelle est notre finalité sur Terre Quelle est la finalité de ta vie Et lorsque je vais chercher sur la définition du dictionnaire, qu'est-ce que veut dire finalité Le dictionnaire me dit « existence ou nature d'une cause, cause finale, caractère de ce qui tend à un but ». J'ai bien aimé cette, cette, cette définition-là. « Caractère de ce qui tend à un but ». En fait, finalité, là, si on peut le remplacer par un mot, c'est un but, c'est un objectif. Si je peux t'interroger en ce jour, nous interroger en ce jour, je dirais, quelle est notre finalité Et dans le verset que nous venons de lire, dans Jean 14, le premier au troisième verset, j'aimerais juste ré rétablir un peu le contexte, c'est Jésus qui allait, qui tendait vers sa mort, qui est en train de dire aux disciples, d'expliquer un peu aux disciples qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui lui attend dans les prochains jours ou dans, la, dans, dans les jours à venir et si on regarde bien ce verset, ce verset n'est pas écrit après la résurrection de Jésus. Ce verset n'a pas été écrit avant la croix. Euh, après la croix, plutôt, je dirais. Mais c'est un verset qui a été écrit avant la croix. En fait, lorsque je lisais ce verset, j'ai compris une chose que Jésus n'est pas seulement mort ou n'est pas seulement venu sur terre pour mourir à la croix. Mais Jésus est venu aussi pour nous emmener là où lui il est. Jésus est monté à la croix, il a accepté de mourir pour nous à la croix Afin que nous puissions aussi également avoir l'accès dans sa présence Voilà pourquoi il leur dit, je m'en vais préparer pour vous une place Ils savaient qu'il allait mourir Ils ont entendu parler de la mort Mais ils n'ont pas entendu, peut-être pas assez entendu parler De la place qu'il allait leur préparer ou du lieu qu'il allait aller mais c'est là dans Jean 14, voyons même plus tard si on lit plus loin, la Bible dit qu'ils ont commencé à se remplir de tristesse. Parce que c'est que le Seigneur leur disait était plein de tristesse. Et j'aimerais dire aussi, oh, on pouvait revenir en ce temps-là, dire à Jean, dire à Pierre, mais c'est quelque chose de bien, Il s'en va parce que tu dois aussi aller là-bas. Et cette place-là a été occasionnée par l'ascension. Cet événement-là a été occasionné par l'ascension. Il devait monter. Préparer la place, il ne devait pas la faire ici sur terre, il devait la faire là-haut, parce que cette place à laquelle il est allé nous préparer, ce n'est pas une place terrestre, c'est une place qui est céleste. D'entrée de jeu, j'aimerais dire, l'objectif du salut, l'objectif pour lequel nous avons cru, n'est pas pour que nous restions sur terre. J'aimerais aller encore plus loin en disant La chrétienté se désoriente Lorsque nous commençons à vivre sur terre Comme des citoyens terrestres Et non comme des étrangers qui sont en route vers, vers leur patrie Les chrétiens nous nous perdons Ou nous oublions notre objectif Lorsque cet objectif est perdu de vue Celui de vivre là-haut avec Dieu Est-ce qu'une personne ne comprend jusque là Amen. Il y en a plusieurs nous disant Dieu m'a donné le salut où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour aller sauver à mon tour. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour évangéliser. J'aimerais dire par là, c'est bien beau, oui, mais ce n'est pas l'objectif du salut. Le salut, si je peux dire en quelques mots, le salut c'est le commencement de quelque chose. Le salut c'est la naissance de quelque chose, mais le salut n'est pas la finalité. Le salut n'est pas le terminus pour lequel Jésus est venu sur terre. Le terminus c'est retourner à l'état où nous étions communement, où nous étions en communion continuelle avec Jésus. Le salut te donne juste accès à avoir droit, mais le salut ne te donne pas le lieu. Je vais peut-être choquer une personne. Il y a plusieurs qui se disent, j'ai reçu Jésus et ça s'arrête là, ça y est c'est bon, ma place est garantie au ciel. Mais lorsque nous lisons la Bible Et que nous nous plongeons encore plus Nous comprenons que recevoir Jésus Ne fait pas tout Recevoir Jésus n'est pas l'objectif final Mais recevoir Jésus Avoir le salut C'est une route ou une clé Qui nous donne accès à entrer Notre finalité Parfois nous vivons comme si la terre est, la, est, est, est, est le summum, la terre c'est fini, c'est là que nous sommes et nous nous arrêtons là. Parfois nous avons peu conscience de, du lieu où nous allons. Vous savez, lorsqu'une personne n'a pas d'objectif dans la vie, il ne fournira pas des efforts pour réaliser des choses. Lorsqu'une personne se lève sans objectif, ne sait où il va, ne sait ce qu'il fait, ne sait ce qu'il veut, il va vivre au gré de vagues, donc il va être constant dans une situation. Mais lorsqu'une personne a un objectif, lorsqu'une personne a un but, il va travailler pour, il va multiplier des efforts afin de les atteindre. C'est pour ça que nous sommes sauvés. La croix n'a pas été un symbole seulement pour purifier le péché. La croix n'a pas été seulement un symbole pour lequel, où nous venons, ou seulement nous avons connaissance de Jésus. Mais la croix est le symbole qui nous a ouvert l'accès pour la vie. Où Dieu se trouve La croix est l'accès ou le chemin qui nous a été ouvert Pour que nous puissions demeurer là où est Christ Jésus n'est pas monté à la croix Pour que tu aies une vie sur terre Jésus n'est pas monté à la croix Pour que tu te complaises sur terre Mais Jésus est monté à la croix Pour restaurer une relation Et une relation qui ne se vit pas sur terre Mais une relation qui se vivra au dernier jour Au retour de Christ Amen. Et au jour d'aujourd'hui nous distinguons plusieurs types de chrétiens. Moi, lorsque je pensais sur l'ascension, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Nous avons plusieurs types de chrétiens. il y a des chrétiens qui, si on peut juste lire Matthieu 25, 1, 13... 25 à 13, si une personne nous trouve, peut nous le lire, s'il vous plaît. Nous lisons notre Seigneur. Alors, le royaume des siers se rassembla à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, leur lampe, allèrent à la raconte de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les tardait, tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria Voici les poux, allez à sa raconte. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages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 Plus tard, les autres vierges vers et disent Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous Mais il répondit Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas Veillez donc, et veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure Parole du Seigneur Amen Essayons d'analyser de, de, un peu ce, ensemble ce ce texte de la Bible Dans Matthieu 25 à 13 La Bible parle de dix jeunes filles je vais d'abord enlever la, la, la, les adjectifs qui lui ont, ont été accordés, celles de folle et de sage. Je mettrai ça un peu de côté. Permettez-moi, je vais expliquer pourquoi. Et elles étaient toutes des jeunes filles. Premier critère, première qualité, tous ensemble, elles étaient des jeunes filles. Parmi elles, il n'y avait pas de vieilles, il n'y avait pas de moins âgées. La Bible dit, elles étaient jeunes filles. Donc elles avaient tous la même nature. Et le deuxième, deuxième ce qui faisait qu'ils soient tous dans le, point, le même point d'égalité, c'est qu'elles elles attendaient tous l'époux Le même époux Donc ce qui veut dire Elles partageaient tous la même relation avec l'homme attendu Et la troisième chose C'est que tous, elles toutes Elles étaient dans l'attente Et elles toutes, elles ont vécu la longueur du temps Pourquoi je vous emmène dans ces choses Si on regarde, en soi Elles avaient tous la même étaient, Elles étaient toutes dans le même point d'égalité Personne n'était favorisé par son caractère Ou par quoi que ce soit Parce que la Bible là ne la mentionne pas Personne n'avait le dessus sur l'autre par rapport à ses, à ses attributs ou quoi que ce soit, pas été, ça pas été mis en lumière. Mais elles étaient toutes jeunes filles, elles attendaient toutes l'époux, elles ont toutes subi le retard. Par là j'aimerais nous dire quoi Nous avons tous reçu le salut, mais la différence qui fera en sorte que nous puissions avoir accès aux noces ou avoir accès à la place que Jésus nous est parti nous réserver. C'est l'attente que nous avons, la position avec laquelle nous attendons. Nous pouvons tous être là, avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ce n'est pas seulement ça qui va faire en sorte que nous puissions avoir accès à ces choses. Est-ce que je me fais comprendre J'aimerais dire à mon âme la vie, ce qui a fait en sorte qu'on les appelle des sages, ou ce qui a fait qu'on les appelle des folles, c'était leur type de préparation. Les sages, parce que la Bible, lorsque vous allez dans le proverbe, la Bible dit quoi Que la femme sage bâtit. La femme sage, c'est celle qui sait anticiper. C'est celle la sage, c'est celle qui sait voir les choses et se préparer. Alors que la folle, c'est celle qui attend les choses qu'elles viennent telles que. La folle, c'est celle qui se, euh, se met en une position, elle attend donc et sans pour autant anticiper Et moi, je pense à mon âme, la vue, ce qui a fait qu'elles aient ces deux attributs, c'est que les autres étaient bien préparés et les autres n'étaient pas bien préparés. J'aimerais dire par là pourquoi j'ai pris ce verset. C'est que, premièrement, la préparation du retour de Christ est personnelle La vie spirituelle d'une personne Ou l'intimité d'une personne avec le Seigneur est personnelle Personne ne va se préparer pour toi Pour la rencontre avec Jésus Personne ne va, se... personne ne va être là à ta place Pour prier pour toi Pour que tu hérites du salut Ce salut ne s'achète pas Ce salut ne s'emprunte pas ce n'est pas parce que je viens à l'église avec mon mari ou je viens à l'église avec ma fille que la prière de mon mari ou la vie de prière de ma fille va affecter forcément ma vie et c'est pour ça que je vais aller avec Dieu que je serai enlevée. J'aimerais dire à une personne que le retour de Christ n'est pas effet de masse. C'est individuellement que nous serons enlevés. C'est individuellement que nous aurons part au retour de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le pire c'est quoi? Elles étaient déjà là. Elles étaient tous en train d'attendre. Le temps est devenu long. Elles se sont tous endormies. Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. La plupart de vies chrétienne est devenue un peu endormie. Pourquoi on a laissé le retour de Jésus comme étant un slogan Il reviendra, mais on n'a pas conscience que c'est une chose qui peut arriver du jour au lendemain. On dit toujours il va venir, Ah, on disait ça avant Mais on n'a pas conscience que cette chose peut venir nous surprendre Elle peut arriver aujourd'hui comme elle peut arriver dans les minutes qui suivent Et par là j'aimerais dire la préparation c'est pas question je veux me préparer C'est question de nous devons continuellement être prêts Nous devons vivre comme des personnes qui ont continuellement leur bagage à main Qui ne sait pas si mon vol aura lieu à midi, à 12h ou à 13h Et cela peu importe le retard que le vol peut avoir Tu ne vis pas ta vie chrétienne par rapport aux autres. Tu ne vis pas ton intimité par rapport aux autres. Parce que nous avons tous reçu cette promesse. Et au d'aujourd'hui, nous négligeons cette promesse. Nous oublions cette promesse. Nous nous basons sur des réalités ou sur des choses qui nous entourent. Mais nous oublions que la plus grande promesse, la plus grande des choses pour lesquelles nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est pas que le Seigneur me donne de l'argent. N'est pas que le Seigneur me donne une voiture. N'est pas que le Seigneur me donne une maison ou me donne un mari ou une femme. Mais la plus grande des choses pour lesquelles j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que je sois là où il est. Amen. Combien de fois encore cette question-là de est-ce que je serai enlevé est en train de conditionner ou conditionne encore mon choix Combien de fois nous, enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, avant de faire un choix, avant de prendre une décision, on se pose la question est-ce que le choix que je veux faire, est-ce que la décision que je suis en train de vouloir prendre n'est-il pas une décision qui va m'épargner ou qui va me faire rater le royaume des cieux J'aimerais dire à une personne. Venir à l'église, c'est beau. Bon. Être dans une famille chrétienne, c'est meilleur. Mais être prêt dans son cœur, c'est quelque chose d'idéal. La vie chrétienne n'est pas d'abord des actes. La vie chrétienne n'est pas d'abord des paroles. La vie chrétienne est d'abord le cœur. Voilà pourquoi Romain pouvait dire « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. » La vie chrétienne commence par le cœur. J'aimerais dire la plus grande des préparations qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est celui de préparer son cœur. Amen. Parce que Dieu a dit Je me tiens à la porte. Mais lorsque nous regardons, nous nous posons plus, moi si ça m'est arrivé, on se demande de quelle porte il s'agit ou encore d'où il va venir. Mais cette porte, c'est la porte de son cœur. Au jour d'aujourd'hui, nous avons Jésus dans nos bouches, mais le cœur est mauvais. Lorsque nous lisons la Bible, il y a été écrit, peut-être, je ne sais pas, je, je, je peux me tromper, mais il n'a pas été écrit quelque part où la Bible dit garde ton estomac plus que toute autre chose. Où la Bible te dit garde, garde ton, ton nez. Mais la Bible parle du cœur. Parce que la vie vient du cœur. Et le Jésus que nous avons reçu est vie. Si nous voulons conserver ce salut, nous devons avoir un cœur pur. Au jour d'aujourd'hui, le mal s'accroît. Au jour d'aujourd'hui, l'Église a des de ses responsabilités. Parce que nos cœurs n'est plus vrai devant Dieu. Parce que nos cœurs n'est plus tourné vers Dieu. Parce que nous ne sommes plus près de nos cœurs. Ces vierges, elles sont préparées. Elles étaient là. Elles avaient de la lumière. Mais elles n'avaient pas mis de l'huile. Et lui, lorsqu'on regarde, c'est à l'intérieur. Ce n'était pas à l'extérieur. On peut se faire bel beau bon pour venir dans la présence de Dieu. On peut se préparer à acheter de nouvelles choses, de nouveaux vêtements pour venir dans la présence de Dieu. Mais avec quel état du cœur nous nous avançons devant Dieu Parfois, des fois, on vient dans la présence de Dieu parce qu'il y a la coutume, on est obligé, où tous les dimanches, nous venons dans la présence de Dieu. Mais on ne prépare pas nos cœurs. J'aimerais nous poser cette question. Et s'il revenait en ce moment-là, et si son retour se faisait là maintenant, dans quel état trouvera-t-il ton cœur Elles étaient prêtes. Ce qui m'a encore intrigué, c'est qu'elles ont aussi entendu le cri qui a dit « voici l'époux ». Mais elles n'ont pas eu part. De même nous aussi aujourd'hui, en ce dimanche, nous entendons Jésus. Nous entendons qu'il a préparé pour nous une place Mais est-ce que cette chose de jour, elle va vouloir prendre acte Est-ce que nous serons partisans de cela Nous avons de ces chrétiens qui se préparent de la bouche J'ai reçu Jésus et je m'arrête là, point barre J'ai reçu Jésus mais je ne cherche pas à le connaître J'ai reçu Jésus mais je ne cherche pas à m'approcher de lui j'ai reçu Jésus mais je ne sais pas qui il est le pire encore c'est que j'ai reçu Jésus mais les choses de foi me retrouvent dedans les choses qui m'ont éloigné, éloigné de Dieu qui m'ont donné la nature du péché je suis encore dedans en quoi j'ai reçu Jésus et nous avons de ces chrétiens la deuxième catégorie de ceux qui sont constamment prêts. De ceux qui marchent avec la pensée de l'éternité. De ceux qui se disent tous les jours, il faut que je lui plaise. De ceux qui se disent tous les jours, je dois lui ressembler. S'il arrivait aujourd'hui, je dois être avec lui. Et ce sont ceux dans leur cœur qui constamment cherchent à être agréables à Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de paraître, qui n'ont pas besoin de plaire un ah homme, mais qui ont besoin de plaire à Dieu. Ce sont ceux qui ne fournissent pas des efforts pour impressionner, mais ce sont ceux qui cherchent à, à, à connaître Dieu. Un objectif se prépare. On voit ça avec les joueurs de foot, je vais prendre cet exemple. Lorsqu'ils savent qu'il y a la Coupe du Monde, lorsqu'ils savent, comme ce week-end, je ne sais pas si c'était le Champions League, lorsqu'il y a ces choses, ils se préparent. Ils ne s'arrêtent pas à être qualifiés, mais ils multiplient les entraînements. Ils doublent des efforts. Il y en a même qui ont des régimes alimentaires très stricts. Il y en a qui vivent d'une vie ou une discipline personnelle qui est très particulière. Et par là, j'ai pris deux points parler de la préparation afin d'atteindre notre objectif. La première des choses c'est que nous devons vivre comme il a vécu. Je vais lire 1 Jean 2, 6. de 6, si une personne l'a trouvé, il peut nous oublier. Un Jean de 6, nous disons notre Seigneur. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parole du Seigneur. Amen. En fait, il y a la plupart de temps, on se dit, quand on reçoit Jésus, on doit vivre comme il a vécu, faire comme il a été, comme... On ne nous demande pas d'avoir nous aussi de notre côté nos, nos douze disciples. On ne nous demande pas de nous aussi chercher notre... Euh, si je peux un peu aller là en disant, je vais aller chercher un lieu où je vais aller on va me mettre à la croix en, en, en, en expliquant, en, en montrant que je veux marcher comme Jésus. Mais lorsqu'on nous demande de vivre ou de marcher comme il a vécu, c'est en marchant en connaissance de son identité. Ce qui faisait la particularité de Jésus... Il marchait en connaissant qui il était. Et au jour d'aujourd'hui, nous rencontrons la plupart du temps une vie chrétienne de crise d'identité. Jésus était là avec les disciples. Il demande à ses disciples, « Qu'est-ce qu'on dit de moi ?»« Qui dites-vous que je suis ?» Il y en a qui vient qui lui dit, « tu es X. » Il y en a l'autre qui lui dit, « Tu es Y. » On lui dit, « et lorsque Pierre a sorti la réponse qui venait de Dieu, la réalité de son identité, il lui a dit ce n'est pas toi mais c'est le Père qui te l'a dit. Il avait connaissance de son identité. En fait, tu dois être capable d'être chrétien partout où tu es. Tu dois être capable d'emmener la vie de Jésus partout où tu es. Marcher comme Jésus, ça veut dire j'arrive à un lieu où les gens ne, ne sont pas comme ça, où les gens ne sont pas euh, d'une telle autre manière. Mais parce que j'ai une identité à ne pas corrompre, je reste tel que. Marcher comme Jésus, avec son identité, ce se dit, je préserve ma vie et je dis ce que Dieu me dit de dire. Je fais ce que Dieu me dit de faire et cela peu importe le lieu. Voilà pourquoi Jésus, la plupart du temps, il y a dans ce lieu où il n'était pas admis à cause de ce qu'il disait et ce qu'il disait la plupart du temps reflétait son identité vous savez combien de fois au jour d'aujourd'hui de ta bouche tu dis que tu es quelqu'un mais à l'intérieur de toi tu ne l'es pas lorsque le pasteur disait il a parlé sur Dieu est un bon père et la dernière fois il a parlé il parlait de, de la foi de ce verset Jean 14 il a dit une chose qui était très pour moi ça m'avait touché il a dit une chose, tu dois être capable de connaître, connaître. Une personne qui connaît qui il est, il sait comment il agira. Et cela peu importe les circonstances. Une personne qui a la conscience ou la connaissance de son identité, il n'est influencé par rien. Tu es enfant de Dieu à la maison, à l'église, mais dehors tu as une autre identité. Et si en dehors de là où tu vas, tu changes ton identité, Jésus revenait. Jésus ne cherchait pas à plaire aux gens. Il ne changeait pas d'identité en fonction des avis des hommes. Il ne changeait pas d'identité en fonction de, ce que, de la foule ou de l'entourage qu'il avait. Mais il avait cette identité peu importe où il allait. La crise d'identité fait en sorte que des fois tu perds qui tu es. La crise d'identité fait en sorte que lorsque, là où tout le monde se comporte comme M. Landa, tu te comportes pareil. La crise d'identité fera en sorte que tu oublies même tes valeurs chrétiennes. Marcher comme il a marché, c'est savoir être fier de sa chrétienté. C'est savoir être fier de ce qu'il a. Et c'est savoir le proclamer, le dire partout où on est. Je ne suis pas chrétienne que là où il y a les milliers des enfants de Dieu. Mais je suis chrétienne même dans mon lieu de travail. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose, j'ai rencontré une personne cette semaine. Et lorsque je parlais avec elle, et elle, était dans, elle est actuellement dans un fauteuil roulant. Je parlais avec elle, je parlais, moi je pensais qu'elle a toujours été dans le fauteuil roulant. Et elle me dit, non j'ai pas été toujours comme ça. Il s'est fait qu'un jour je me suis réveillée, j'ai développé une grosse maladie. Et ça fait en sorte que je me retrouve dans le fauteuil roulant. Et cette personne m'avouera, elle me dira... Et à cause de ça, j'ai fait le choix de ne plus avoir des enfants. Je ne veux plus avoir des enfants parce que je ne veux pas que mes enfants me voient dans un fauteuil roulant. Et là, d'un coup, j'ai eu dans mon cœur l'envie de lui dire, mais ça va aller. Ça va aller. Elle me dit, mais non, comment je vais faire Et elle m'avoue, elle me dit encore... Il m'arrive des fois de marcher, mais un petit peu. Pas des longues distances, donc elle peut quitter des fois... De là jusqu'à là, mais si elle essaie de forcer, elle peut tomber ses pieds, ça faiblisse. Et d'un coup, je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je n'ai pas le même regard des choses que toi. Je ne vois pas les choses telles que toi, tu le vois. Moi, je suis croyante et je sais qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est vrai. Et tous les matins, elle me pose des questions sur ma vie. Tous les matins. Alors qu'au début, quand elle a commencé, elle m'a dit, je ne vais pas te poser trop de questions parce qu'après... Je pas envie que ça me fasse mal et penser à ma décision que j'ai prise. Mais je lui ai dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et lorsque je disais ça, à un moment donné, j'étais là au-dedans de moi, je me suis dit, cette femme, elle a une grave maladie. Pourquoi je lui parle de mon identité Vous savez, il y a des fois, tu n'es pas obligé d'emmener des, des grandes choses. Et après, il me dira, ah c'est pourquoi tu es toujours joyeuse." J'ai dit, oui, moi, je, je ris toujours, je suis toujours souriante comme ça. Parce que je sais qu'il n'y a rien. Et des fois, dedans de moi, je me dis, Seigneur, je souris alors que j'ai peut-être X, Y, telle chose. Mais il y a d'autres gens, juste en voyant ta personnalité, comment tu es, ça leur donne envie de revoir. elle, a, elle est devenue au point où, À chaque fois que je l'écoute, tous les matins quand je l'écoute, c'est une personne, je me dis, au-dedans de moi, elle va finir par changer sa décision. Elle va finir par changer sa décision. Pourquoi Parce que l'identité influence un milieu. Prince Henri, il a quitté l'Angleterre. Il est parti vivre aux États-Unis. Mais ce n'est pas enlevé pour autant, prince. Il a peut-être renoncé à ses droits. Mais là où il est, les États ont conscience que cette personne-ci lui arrive un malheur. On a tous des problèmes à cause de son identité. Ton identité définit tes actions. Ton identité définit tes réactions. Des fois, tu te complais à sortir une identité qui n'est pas la tienne. Alors que juste l'identité d'un enfant de Dieu. Et en allant plus loin dans la Bible, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as une identité qui a la capacité de bouleverser les choses. Mais des fois, tu te tais. Mais des fois, tu la gardes secrète. Jésus allant plus loin, il a dit, ma volonté, c'est de faire celui, la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'avait pas honte de guérir. Alors pourquoi Parce qu'il était venu pour guérir. C'était ça son identité. Le guérisseur. Des fois, tu as du mal à agir parce que tu as du mal à affirmer ton identité. Laisse-moi te dire en ce jour, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de vivre en secret. La vie chrétienne se vit en public comme en secret. Deuxième des choses, Jean 15, 4, 5. Est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît Jean 15, 4, 5. Moi et j'aimerais en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit mmh. s'il ne demeure attaché au sec mmh. ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi je suis le sec, vous êtes le serment serme, le c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. car sans moi vous ne pourrez rien faire du Amen. Amen une des garanties que nous pouvons avoir d'être près de lui c'est en demeurant en lui. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit, on regarde autour de nous. Il y a des fois, on vit avec Dieu dans une relation de patron employé. J'ai mes obligations à accomplir pour que je mérite quelque chose. Je dois faire ça pour qu'il fasse ça. Alors que dans le fond, lorsque Pasteur parlait du bon père, il a dit encore... Il a dit une chose, il a dit « Dieu cherche à ce que nous soyons profonds, que nous vivons une profondeur d'intimité. Et c'est une chose qui te garantit d'être près de lui. Parce que lorsque tu es intime à Dieu, et l'intimité provoquera la profondeur. C'est lorsque je suis intime à la personne qu'il m'ouvre le secret de son cœur. Une personne qui est superficielle aura des choses superficielles. Mais une personne qui est en creux Le fait de demeurer ça veut dire être au dedans Enraciné, rester On ne nous appelle pas à avoir un salut Où tu viens tu es superficiel dans ta relation avec le Seigneur Où tu viens tu es, tu as une vie de Je ne sais pas comment dire de, de, de, de Aujourd'hui, demain ça va de, de, Non il t'appelle à vivre une vie constante Où tu es enraciné, où tu demeures en lui c'est lorsque tu es dans le secret du roi que le cœur du roi se révèle à toi. Le roi ne révèle pas à tout le monde le secret de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dira les choses qui sont révélées sont à nous. Mais ce qui est caché est à Dieu. Mais pour connaître le caché de Dieu, il faut aller dans les profondeurs de Dieu. L'intimité te fera avoir le regard que Dieu a de partout. Parce que je suis en Dieu, je vois comme Dieu. Parce que je suis enraciné en Dieu, je connais comme Dieu. En fait, il m'enlève de vivre les choses ou de voir les choses comme tout le monde. Et parce que je suis enraciné en Dieu ou je demeure en Dieu, en moi j'ai constamment la pensée de l'éternité. Il y a eu un homme dans la Bible, son histoire s'arrête peut-être à deux trois passages. On parle de Enoch dans Genèse. La Bible dit qu'Enoch marchait devant Dieu. Et il ne vit point à la mort, il fut enlevé. Marcher, ça veut dire qu'il avait son objectif. Marcher devant, dans quelque chose qui est là. Devant lui, il ne regardait que là. Et à force d'avoir un regard là, la mort ne lui est pas parue, il est parti. L'histoire d'Enoch s'arrête là. Une personne qui est enracinée en Dieu, marche constamment avec le désir de voir Dieu. C'est une personne qui ne se satisfait pas d'une expérience. C'est une personne qui ne se satisfait pas d'une rencontre. Mais c'est une personne qui a continuellement soif. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 62, je pense si je ne me trompe pas. Il a dit « Comme une biche soupire après un torrent d'eau, ainsi mon âme a soif. » Une personne qui vit dans l'intimité, qui est enracinée en Dieu. C'est une personne qui a continuellement soif de Dieu. Il ne se limite pas à un seul passage. Il ne se limite pas à une seule rencontre. Mais il a tout le temps envie de voir. Nous pouvons le voir. Pour ceux qui. Pour, pour, je parlerai plus de ceux qui sont mariés. Quand tu aimes une personne, tu as constamment envie de passer du temps avec lui. Tu as constamment envie d'être avec cette personne Tu ne te lasses pas de cette personne Et aujourd'hui on vit une vie chrétienne de lassitude Parce que notre amour ou notre profondeur, notre intimité est devenue superficielle Et lorsque l'intimité devient superficielle, les objectifs changent Lorsque l'intimité devient froide, le désir du cœur se refroidit aussi et lorsque les désirs du cœur se refroidissent, Dieu n'est plus notre priorité. On ne donne que de la, de la priorité à celui qui nous est intime. On ne donne que de la priorité à celui qui vaut et qui compte pour nous. L'intimité t'emmène dans les profondeurs. Il n'est pas mort pour que tu sois à côté de lui. Mais il est mort pour que tu sois en lui, que tu vives au-dedans de lui. Vous savez, pour celles qui ont eu des enfants, lorsqu'un enfant est au-dedans de toi, tu sens tous les mouvements que cet enfant fait. Et c'est de même que ce que le Seigneur veut avec nous, que nous soyons en lui, qu'il sente tous les mouvements de nos vies. Il y a des fois on a l'impression que Dieu est indifférent à notre sujet. Parce que Dieu, ne, ne, au fait c'est pas que Dieu n'est pas actif ou Dieu n'est pas présent C'est juste que nous sommes en dehors de lui Lorsque nous sommes en dehors C'est comme si nous nous disions Tu n'es pas concerné en ce qui nous arrive Une personne qui est dans mon cercle Est concernée par ce qui m'arrive Mais une personne qui sort de mon cercle N'est plus concernée Nous devons chercher à vivre à la profondeur de l'intimité J'aimerais conclure en disant ces mots Tu ne connais ni l'heure, tu ne connais ni le jour, tu ne connais ni le lieu. Si tu pouvais arrêter de t'affectionner des choses de ce monde, comme l'Ossian dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Nous sommes devenus de ceux qui ont tourné les doigts à notre objectif, parce que l'affection n'est plus dans les choses d'en haut. L'affection n'est plus dans notre objectif. Nous n'attendons plus passionnément le retour de Christ. Nous sommes devenus, nous attendons le retour de Christ comme si on attendait la visite de tout le monde. Alors que si on attendait avec passion, on sera continuellement prêt. Même si ça tarde, on sera continuellement prêt. J'aimerais juste nous inviter à nous tenir debout. Dieu Seigneur, amène-moi dans les profondeurs de ton intimité. Là où je vais réconsidérer mes objectifs. Frères et sœurs, ton objectif n'est pas que tu aies un compte avec 10 millions d'euros, mais ton objectif, c'est le ciel. Frères et sœurs, ton objectif n'est pas que tu aies la plus belle voiture du monde ou la plus belle maison. Mais ton objectif, c'est être là-haut avec lui. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux dire à Dieu, Seigneur, dans les profondeurs, je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être un signe à toi. Seigneur, nous voulons être un signe à toi cette intimité qui nous garde dans ta présence. Cette intimité qui nous apprend à marcher comme toi tu as marché. Cette intimité qui fait en sorte que tous les jours de nos vies nous ayons en nous la pensée de l'éternité. Et que nous nous oublions pas la finalité de notre vie ou la finalité de notre salut. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Là où je t'ai refroidie, là où je m'étais détournée de mon objectif, là où j'avais omis ma finalité, Seigneur, aide-moi à reconsidérer ces choses. Seigneur, aide-moi à reconsidérer ces choses afin que je ne manque pas la place que tu es allé me préparer, afin que je ne la rate pas. Aide-moi, Seigneur, je te supplie, Père, aide-moi. Si tu peux prier encore que Dieu te pour que tu te prépares. Je ne sais pas ton objectif. Moi, mon objectif, c'est pour hériter euh, le royaume de Dieu avec Jésus au ciel. En à Dieu, Pétidé. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée cet après-midi voyons par le nom de Jésus qu'à travers de cette parole nos vies sont révoltées pour pouvoir te suivre pour que nous nous préparons Seigneur à te rencontrer. béni Dieu Saint ta servante Seigneur qui a partagé cette parole avec nous par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen.